Salut c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment utiliser Price Labs. Donc Price Labs, eh c'est un logiciel, c'est un outil qui nous permet tout simplement de faire du revenu management, du yield management aussi. C'est-à-dire qu'on est capable eh bien, de gérer nos prix, d'adapter nos prix en fonction de différents critères pour nos locations en courte durée. Donc sur le marché, on a plusieurs outils aujourd'hui dont deux qui sont très connus pour le marché français. Il en existe d'autres surtout aux Etats-Unis, donc notamment on a Price Labs, dont je vais te parler dans cette vidéo et on va découvrir un petit peu l'outil un peu plus en détail dans cette vidéo. Mais on a aussi Beyond Pricing, donc moi Beyond Pricing c'est vrai que c'est un outil que j'ai beaucoup utilisé à une époque. Mais je ne l'utilise plus maintenant puisqu'il n'est pas compatible avec le Chain Manager que j'utilise au quotidien qui est donc Best 4 Donc du coup, eh c'est vrai que je l'ai sorti même si c'était pourtant un très bon outil. Donc PriceLab, je vais t'en parler dans cette vidéo bien évidemment. Mais il existe aussi d'autres outils, notamment tu as Wheelhouse. Tu en as plein d'autres euh, qui existent, mais ils sont plus sur le marché américain ou le marché asiatique. Et nous sur l'Europe, eh on va vraiment voir que ces deux outils, il y en a peut-être je crois un ou deux autres qui existent, mais à mon sens qui ne sont pas très connus et euh, alors ça mériterait peut-être d'être développé, on verra ça sur cette chaîne YouTube voire pour que je te livre des vidéos complémentaires par rapport à ça mais là on va vraiment s'attarder sur Pricelab, je vais t'expliquer puis j'ai aussi donné des petites astuces et des petits conseils d'utilisation tout simplement de quelqu'un qui, qui utilise ça au quotidien sur, sur plus d'une quarantaine d'appartements donc crois-moi bien que, je, que les outils je les, je les maîtrise plutôt bien et on va voir justement eh bien, les choses qu'il faut, pas. donc là on va passer sur mon écran bien évidemment mais on va voir que PriceLab c'est très très bien euh, c'est très adapté pour justement et eh bien aller chercher des réservations euh, à des prix que je n'aurais jamais été chercher auparavant euh, je donne un exemple j'ai des réservations par exemple où généralement je suis à 70 80 euros eh Et bien j'ai été prendre des réservations à 110 120 euros et moi personnellement je n'aurais pas été tenté de le mettre à ce prix là et pourtant j'ai pris à ce prix là donc c'est ça qui est bien avec ce genre d'outil c'est que c'est capable de, de, de mettre des prix sur lesquels tu n'aurais pas pu imaginer pouvoir mettre ces prix là et donc même si c'est un outil qui est payant, et on va le voir après, on va voir que c'est largement rentabilisé par rapport eh bien, aux réservations que tu vas récupérer. Par contre, j'ai un petit bémol que je voudrais vraiment préciser ici. C'est qu'on va le voir après, euh, cet outil te fait des préconisations sur les prix de base. On va le voir après justement sur, sur, sur mon écran. Mais le souci, c'est qu'il euh, arrive fréquemment que les prix de base qui sont indiqués sont à mon sens pas bon, euh, ou alors euh, il te les préconise, mais pour moi c'est surévalué euh, en règle générale. Et deuxième point aussi, il arrive fréquemment que des prix sont proposés pour l'acheter des réservations plus hautes, et en fait on se rend compte qu'on prend pas de réservation, et du coup on se dit, bah finalement, est-ce que ça valait vraiment le coup que j'ai cet outil là? Donc c'est pour ça qu'il faut être, euh, faut savoir bien l'utiliser parce que sinon on peut se retrouver à ne pas prendre de réservation. Euh, bêtement parce que l'outil et eh bien s'est mis beaucoup trop cher et moi je le sais par expérience j'ai des appartements où ça se joue vraiment à l'euro près et je pense notamment aux studios aux petits appartements vraiment 1, 2, 3 euros c'est ça peut complètement faire la différence et si tu pas au bon prix au bon moment et eh bien tu prendras pas de réservation l'idée c'est qu'on a des réservations tous les jours euh, et que ça soit toujours au bon prix hein, c'est vraiment l'idée et c'est comme ça qu'on est capable de faire de la valeur c'est comme ça qu'on est capable de faire du revenu management euh, c'est-à-dire vraiment des prix adaptés à la saison, adaptés et eh bien à la semaine, euh, et que vraiment le prix soit, euh, bah, soit le prix maximal en fait, c'est le prix maximal qu'on, l'idée c'est vraiment ça, hein, c'est on a un prix de base, mais on essaie forcément d'aller chercher au-dessus et de surtout pas aller trop dans le prix euh, donc bas parce que bah, on sait que le prix bas, généralement, c'est notre prix coûtant. Mais encore une fois, mais c'est ce que je dis aussi souvent, c'est que si vraiment à un moment donné, euh, eh bien, je n'avais pas de réservation, je suis prêt moi à perdre de l'argent. C'est-à-dire que si imaginons euh, je fais de la sous-location, et euh, je ne sais pas, par exemple, mon prix, de, mon prix minimum, c'est 25 euros ou 20 euros pour, pour être rentable. Euh, bah, ça ne m'empêchera pas, enfin, on va dire plutôt 25 ou 25, on va dire, allez, 20, entre 25 et 30 euros, bah, je peux très bien descendre carrément en dessous, peu importe finalement. Parce que plutôt que de perdre une nuitée, au moins la nuit a été remplie et c'est quand même de l'argent que j'ai rentré. Et ça, quand tu as bien compris ça et que vraiment tu fais ça toute l'année, euh, bah, tu verras que c'est là où tu cherches de la rentabilité parce que tu es capable de remplir même quand c'est compliqué, même quand c'est dur et qu'on est sur des mois compliqués, bah on remplit quand même. Et quand on lit ça sur toute l'année, bah c'est là qu'on voit qu'on a vraiment gagné de l'argent. Donc là, je vais arrêter de parler, on va maintenant passer sur mon écran, mais juste avant, euh, bah je vais te balancer le générique. Voilà, donc avant de passer sur mon écran, je vais t'inviter tout de suite à t'abonner à cette chaîne. Tu vas voir, tu vas découvrir un petit bouton s'abonner en bas de la chaîne. T actives la petite clochette et comme ça, tu es notifié les prochaines fois que je te lis des vidéos sur cette chaîne YouTube. Une chaîne YouTube où on parle d'immobilier, d'entrepreneuriat, de sous-location, de conciergerie d'appartement. Et avant de commencer, je vais t'offrir tout de suite une formation totalement gratuite d'une heure. Tu vas pouvoir découvrir dans la partie description tu récupères le petit lien et comme ça du coup tu reçois cette formation gratuite où je t'explique comment te lancer dans l'immobilier sans faire un seul crédit bancaire et sans apport c'est juste formidable ça s'appelle la sous location et ça je t'en parle dans cette formation d'une heure gratuite à récupérer tout en bas on a terminé maintenant on va passer sur mon écran et je te fais voir ça tout de suite allez c'est parti voilà donc on se retrouve maintenant sur mon écran donc j'ai lancé euh, price labs donc ça c'est passé ici, un hein, pricelabs.co. Donc, comment ça fonctionne Et on va voir tout de suite les prix avant de démarrer. Donc, le pricing, il est juste ici. Attends, je vais passer sur ce côté. Voilà, donc, on a euh, donc ça démarre à 19,99 dollars. Je crois qu'on peut faire la conversion en euros de mémoire. Ou euh, Peut-être pas. Et ensuite, voilà, donc, 19,99. De 2 à 5, on a à 14,99 et plein d'appartements, donc moi, je suis dans cette tranche-ci. Donc là, du coup, je suis à 5 dollars. Et Là, c'est vraiment pas cher, du coup, pour gérer les appartements, d'accord Là, c'est vraiment, là, ça vaut vraiment le coup d'utiliser pour 5 dollars. C'est vraiment, euh, vraiment adapté. Donc, pour le marché américain, canadien, européen, ce sont ces prix-là. Et après, tous les autres pays, eh bien, on est sur cette base-là. Voilà. Donc ça, au début, c'est vrai que ça coûte un petit peu d'argent, mais on voit qu'après, c'est vraiment, enfin, pour le coup, c'est vraiment super rentable, quoi. Euh, donc du coup, bah, comment ça se passe On va tout de suite passer sur, eh bien, mon accès. Hop, voilà. Donc moi, j'ai euh, deux comptes euh, Praslas, que je suis sur deux, euh, deux activités différentes. Alors comment ça se passe Déjà, première chose, quand vous allez arriver ici, il va falloir que vous ajoutiez, eh bien, votre euh, vos annonces, pas enfin, votre annonce. Donc vous les faites une par une. Donc moi, vu que je suis 24 vous le savez, eh bien, du coup, je passe par B24. Et là, vous renseignerez vous renseignerez pardon le price labs key que vous avez trouvé dans votre compte base 24 Mais si vous n'avez pas de compte Best24, vous pouvez tout simplement connecter Price Labs à Airbnb en allant ici et en renseignant votre login et votre mot de passe et en associant Pricelabs à votre compte euh, Airbnb. Ça c'est fait, donc ensuite on trouve ici tous mes appartements, donc certains je synchronise pas forcément, comme je vous disais, j'en ai certains où j'ai pas forcément envie, où j'ai pris des réservations sur plusieurs mois, donc je vois pas forcément l'intérêt de, de conserver l'outil, le, le, de payer un petit peu inutilement. Euh, donc comment ça se passe ici déjà sachez que les trois colonnes qui sont ici sont personnalisables donc moi j'ai mis une visibilité sur les trois prochains jours une visibilité sur les sept prochains jours et une visibilité sur les 30 prochains jours ça c'est complètement paramétrable si vous voulez avoir des visibilités par exemple sur deux mois, trois mois, le trimestre, etc. ou sur l'année on peut paramétrer ces colonnes -là. donc quand c'est en vert ça veut dire que c'est ok, c'est good euh, on a pris suffisamment de réservation, il n'y a pas de problème quand c'est en orange c'est à surveiller euh, voilà. et quand c'est en rouge c'est que là il y a urgence de bouger et de faire quelque chose donc là vous voyez moi globalement ça se présente plutôt pas mal Là, on voit qu'il y a des difficultés sur certains. Euh, voilà, on a certains où c'est en orange, donc il y a, il faut se concentrer dessus, il faut regarder pourquoi. Donc là, c'est les trois prochains jours. Il faut essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Quand c'est en rouge, dans, sur le mois, c'est pas forcément très très grave, mais c'est vrai qu'il faut être vigilant et faire en sorte de qu'on soit. l'idée, c'est que tout soit en vert ou en orange. Quoi. Mais au moins euh, au moins orange, et euh, l'idéal est, est en vert. Euh, donc, on synchronise ici avec le petit bouton. Alors, comment ça fonctionne en fait, on va prendre tout simplement un appartement. Donc, vous allez cliquer ici. Et c'est là où ce qui va se passer, c'est que, euh, Press Labs est capable de vous définir, eh bien, un, un, prix de base. Donc, qui est calculé automatiquement. Donc, ce qui se passe, c'est que, donc, moi, j'ai, donc, moi, j'ai défini que c'était, donc, un appartement, une chambre. Donc, vous voyez, j'ai 56 annonces concurrentes. D'accord? Et là, ici, il est capable de nous dire, et eh bien, voilà, avec ce prix de base, euh, votre moyenne en saison sera de 70 euros en haute saison et 41 en basse saison. Voilà, lui, c'est ce qui détermine à partir d'un prix de base à 50 euros. Euh, donc, du coup, bah, on se situe plutôt ici, vous voyez, dans les courbes bleues, parce qu'on a certains qui sont beaucoup plus chers. Donc, ça permet quand même de voir un petit peu où on se situe par rapport à la concurrence. Mais voilà en gros ce qu'il préconise, lui. Et vous allez voir que moi, j'ai mis un petit peu en dessous. Moi, je me suis mis vraiment dans le bleu, on le voit juste ici, on va le voir après. Mais je suis plutôt mis dans le 45, parce que pour moi, 50, ça me paraît un petit peu cher. Euh... Bon, après, on voit quand même que je suis dans le vert euh, complètement, ouais, vert, vert, un petit peu d'orange. Vous voyez, je suis quand même pas, je pense, très loin de la réalité. Euh... Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai défini un prix de base. J'ai mis un prix minimum à... Donc 38 euros. Et j'ai mis un prix maximum à 99. Même le 99, j'ai envie de vous dire, pourra la limite être supprimé. Parce que j'ai envie de vous dire, c'est nos limites. Euh, autant laisser le système euh, aller, euh, aller où il faut aller. Euh, donc tout ce qui est grisé, bah, c'est les réservations qui ont déjà été prises. Tout ce qui est en vert, c'est ce qui reste disponible. donc Et en bleu, et, toutes les autres couleurs, ce sont les couleurs qui sont disponibles. Donc Alors je ne sais pas si on voit très très bien. Euh, voilà, on va juste décaler ça. Voilà. Donc là, en, euh, bah, du coup, vous avez des, des, des couleurs qui sont indiquées en fonction de, de l'offre et de la demande, finalement. Donc, vous voyez, en bleu, il y a une forte demande. C'est pour ça que les prix sont augmentés. Et ce qui est bien, c'est quand on survole, il vous dit à chaque fois pourquoi il met ces prix-là. Donc, le prix, bah, il dit que c'est 50 euros. Euh, euh, après, bon, bah, on a fait son petit calcul. Le marché est à 17% par rapport au taux d'occupation sur, eh bien, le, donc les annonces concurrentes voisines. On a une saisonnalité à 26%, plus donc il ajoute un, un coefficient de plus 26%. On a 7% de demande, donc voilà. Et par contre, il a mis moins 15% par rapport au taux d'occupation. Et parce que du coup je suis pas rempli euh, donc il a mis euh, il, a, il a fait il a fait ça et euh, safety max price donc c'est le prix maximum et euh, le prix minimum c'est 38 euros c'est ce que moi j'ai défini euh, c'est ce que j'ai défini ici d'accord. Mais, là où je voulais vraiment attirer votre attention, c'est que, attention, quand vous mettez 38, c'est pas forcément, c'est pas pour autant qu'il ira chercher les 38, quoi. C'est ça qu'il faut bien que vous compreniez. Euh, il ira pas forcément chercher les 38 euros, tout simplement parce que, euh, bah, lui peut considérer que, euh, bah, qu'en fait, il va, il, même le jour euh, le jour pour le lendemain, en fait, il peut très bien conserver un 42, 43 parce qu'il considère que normalement, on devrait prendre à ce prix-là. Mais ça m'est arrivé plein de fois que malheureusement, on ne le prenne pas. Donc, comment ça se passe Il faut aller à mon sens dans les customizations et il faut fixer un prix ici avec le nombre de jours. Donc, tout ce qui est inférieur à 3 jours, eh bien, je vais fixer un prix à 35 euros. C'est-à-dire que là, je vais aller au-delà du système. Enfin, je vais forcer le système, c'est pire que ça, c'est que je vais forcer le système. Donc, faire très attention aussi, c'est quand vous mettez 35 ici. Alors là, c'est parce que j'ai fait des, des réglages tout à l'heure, mais là, il faut bien mettre 35 également. Sinon, il n'ira pas le chercher, d'accord Si vous mettez 38 ici, euh, là, dans le prix minimum, et que vous mettez, laissez le prix de base, eh bien, à, euh, à 35, il n'ira pas chercher les 35, d'accord Ce qui, pour lui, c'est son prix minimum, c'est ici. Donc... Moi, ce que je vous préconise de faire, c'est de bien... Alors moi, c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que même si je mets 35, je sais que le système n'ira pas forcément. Donc... Je dis que je force à 35 euros si dans les trois prochains jours, euh, entre le moment où je fais cette vidéo et les jours qui suivent, eh bien, je n'ai pas de réservation, je vais forcer à 35. Même si le système y pense qu'on peut aller plus, moi, je vais forcer. Je me suis rendu compte que je prenais pas de résa et donc j'ai mis ça en place pour aller chercher ces fameuses réservations. Alors, je, je pense que je, par rapport à, à ce qui se passe sur cet outil, vous voyez, en ce moment, je pense que j'ai plutôt remonté à 38. Par contre, je vais vous faire voir ce que j'ai mis en place sur autre chose. Alors, donc là, du coup, je repasse à 38 en prix minimum et j'ai paramétré des prix sur les nuits orphelines. Je donne un exemple. On voit ici, par exemple, que deux jours, où là, en fait, j'ai forcé à 35 euros. C'est-à-dire que quand je suis entre deux réservations, j'ai des nuits orphelines. Vous êtes d'accord avec moi que ça va être très compliqué de remplir les nuits orphelines. Donc, bah, ce qui s'est passé, c'est que je pars du principe que s'il ne reste que deux jours dans mon calendrier, eh bien, je vais mettre un prix à 35 euros parce que je considère que ça va être compliqué eh d'aller chercher euh, un prix, euh, bah, d'aller chercher le prix qui va être recommandé par, par PriceLabs. Euh, même si lui, il l'intègre dans son moteur de calcul, bah, dans son calcul, le fait est que je vais le forcer à le faire. J'avais envie de... Parce que là, du coup, vous voyez bien, c'était deux jours ou moins. Et là, on voit par exemple ici, il n'a rien fait. Donc, moi, je me demande si je devrais pas mettre même plutôt 3. Et je pense que je vais repasser peut-être à 36 ou 37 euh, sur des nuits orphelines. OK Donc là, du coup, ce que moi, je considère que les nuits orphelines, ça va être vraiment être compliqué de prendre une réservation. Donc là, vous voyez qu'on est sur des nuits orphelines entre deux réservations. bah Là, j'ai cassé le prix pour être certain que j'essaie de remplir mon calendrier. Et après, on est sur le prix normal. Donc ça, c'est pour moi les deux champs que vous devez remplir en plus de ces champs-là, bien évidemment. On va revenir sur le prix de base après. Dans customisation, bah là vous avez d'autres paramétrages, euh, je ne vais pas forcément tous rentrer là-dedans, mais c'est pareil, j'ai adopté une politique de prix agressive, donc on a euh, bah, différentes politiques qui sont déjà prévues, Donc notamment il y avait une politique de prix sur le coronavirus, et l'idée c'est que vous, voyez, vous pouvez voir un petit peu comment ça fonctionne, c'est-à-dire que par exemple si on a un taux d'occupation qui est inférieur à 10% et qu'on est entre 0 et 15 jours, à la date d'arrivée, on a moins 30%. Si on a un taux d'occupation inférieur à 10% et que on est entre 16 et 30, on a moins 20, moins 15, etc. Et en fait, du coup, ça, par ça applique tout seul des remises euh, par rapport au profit. Donc, quand c'est agressif, c'est-à-dire que les prix sont relativement bah, donc agressifs par rapport à la politique euh, donc, tarifaire. Alors, ce que je voulais vous faire voir, c'est que si, par exemple, on passe en euh, Corona, voilà. Là, on est encore plus agressif, d'accord Parce que là, on parle du principe que c'est compliqué. Donc là, on adopte une, une, des prix. Donc moi, je me suis mis un niveau au-dessus en, en agressive. Et après, vous avez, vous avez par exemple le step last minute. C'est-à-dire que là, par exemple, lui, c'est un système qui joue que la last minute, d'accord c'est-à-dire que par défaut, il part du principe que euh, bah, tout est, euh, comment dirais-je, euh, qu'on va suivre le, la politique de prix euh, donc euh, préconisée par Price Labs. Mais si on a un taux d'occupation, si les, les appartements ne sont pas remplis, entre 0 et 3 jours, c'est moins 35, entre 4 et 7, moins 25, 8 et 14, moins 15, et entre 15 et 30, moins 5. Donc ça, ça peut être aussi utilisé. Ça va être à vous de faire des tests, pour et ça, ça pré-remplit ça pré automatiquement les remises. D'accord. Euh, donc ça, je l'utilise aussi plutôt pas mal. Donc moi, je vais laisser sur agressif, ce qui est déjà pas mal à mon sens. Mais on peut paramétrer encore pas mal de choses. Euh, notamment, on peut faire des prix spéciaux pour les week-ends. Euh, et on peut mettre des prix spécifiques pour des saisons. Euh, ici, euh, on met sur « Oui, Edit ». Voilà. Donc, vous voyez, on peut très bien définir des saisonnalités. Si, par exemple, dans votre, vous êtes par exemple bah, l'été, vous avez plus de, de réservations. Eh bien, vous pouvez très bien, euh, bah, du coup, mettre des, enregistrer les saisonnalités. Comme ça, du coup, tout est bien paramétré dans votre, dans votre système. Donc, ça, c'est plutôt bien. Moi, j'en ai pas dans ma ville, comme vous l'avez vu. Donc, c'est pour ça que je ne l'utilise pas. Euh, du coup bah ça je vais remettre sur off euh, voilà puis là il y a d'autres petits réglages mais j'ai pas forcément moi j'utilise pas trop ça donc j'ai pas trop en, en parler ici ça sert à rien j'en parle beaucoup plus dans mes formations bien évidemment là c'est une, une vidéo pour aller droit au but alors le prix de base comment je l'ai calculé bah déjà par tâton, parce que je connais bien mon marché je connais bien ma ville et je sais bien que ce type d'appartement en prix de base, ça paraît plutôt cohérent. Mais moi, ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller sur bah, soit RDNA pour voir un petit peu ce qui se pratique, soit tout simplement d'aller sur Airbnb. Alors, si par exemple, je vais sur RDNA et que je vais sur Le Mans, et que je prends, donc moi, c'est un une chambre. Voilà. Alors là, il euh, y, y a un petit souci en ce moment sur le RDNA, sur le site. Je pas tout à l'heure. Euh, bah, on voit par exemple que si on prend ici le prix moyen on est plutôt à 63 euros d'accord euh, donc on va plutôt aller sur euh, si on va sur le pacing par exemple pour voir un petit peu ce qui se pratique comme prix en ce moment on va prendre par exemple des nuits chambres voilà on va appliquer les changements eh bien, on va voir ici les, euh, les réservations à combien elles ont été prises. Euh, donc là, on voit que c'est aux alentours de... Ouais, à peu près... Euh, on est à 39, 38, 42, 45, 44, 42, 43... 44, 45, voilà. Donc là, on voit que c'est plutôt ces prix-là qui sont pris, vous voyez, sur les, les, les, les, les, en ce moment, là, sur le sur le mois. Je tourne cette vidéo au mois d'août, on voit bien que c'est plutôt ces prix-là. Alors là, on a, on, a, on a un pic parce qu'on a, on a une course automobile. Mais voilà, à peu près. Alors, vous voyez, par exemple, ici, euh, le prix, c'était 62 euros. Et vous voyez, par exemple, bah, moi, Price Labs m'a permis d'aller chercher quand même des réservations à 84 et 89 euros. D'accord Alors que... Airbnb euh, sur RDNA, bah, a priori, euh, les réservations se sont plutôt prises aux alentours de 62 euros. D'accord Donc, on voit bien que moi, j'ai été chercher quand même plus grâce à l'outil. quoi. Voilà. Euh... Donc, le prix de base, moi, je le récupère comme ça avec RDNA et notamment avec Rentalizer comme outil, euh, ou si par rapport à Top Property, mais sinon, vous pouvez très bien aller sur Airbnb et regarder à peu près de manière générale ce qui ce qui se pratique, hein, tout simplement. Ça fait possible de, de mettre des filtres sur, bah voilà, une chambre, un lit, par exemple, et puis regardez, hein, regardez un petit peu ce qui, se, bah, ce qui se pratique, une chambre, un lit, euh, là on est plutôt bon, et on va prendre un tiers. Et puis vous regardez par exemple 4 personnes. Vous voyez par exemple celui-ci en plus il est en super host. Il me paraît plutôt pas mal. Euh, C'est facile de regarder par exemple du lundi. Euh, voilà. Vous voyez, il est à 50 euros par exemple. Donc moi euh, par contre il a, il met pas de, met pas de ménage. Donc, vous voyez il faut bien regarder aussi par rapport au ménage. Moi j'ai des frais de ménage, je suis à 40 euros. Euh, donc voilà donc du coup bah, c'est comme ça que j'ai pu déterminer mon prix de base donc faire super attention avec PriceAsque, que parfois il a tendance à mettre un prix un peu trop haut, à mon sens donc faire super attention euh, et surtout mettre en place des règles que si vous prenez pas de réservation bah, ça sert à rien d'attendre indéfiniment il faut, il, faut, il faut casser le prix alors peut-être qu'au début vous pouvez tester juste avec un jour euh, deux jours Trois jours, moi j'ai mis trois, ça me paraît pas déconnant, euh, parce que moi l'objectif c'est que bah si c'est pas loué, euh, il faut que ça se loue quand Quitte à, quitte à baisser le prix, tant pis c'est pas grave euh, Mais par contre, le gros avantage qu'on a Price Lab, c'est que il va nous chercher des réservations à des prix que j'aurais jamais imaginé quoi. Vous voyez, par exemple, je me suis mis en prix de base à 45. Bah, qui aurait cru que ce week-end du mois de septembre, on sera à 47 Vous allez me dire, c'est que 2 euros. Mais sur les gros appartements, c'est bien plus cher que ça. Et là, vous voyez, par exemple, j'ai déjà pris des réservations ici. Euh, voilà, octobre, on va aller voir un petit peu plus loin. Vous voyez, par exemple, on a 51,50 là. Typiquement, voilà. Là, il a été cherché plus loin. Vous voyez, Par exemple, bah là, à ce moment de Noël, vous allez me dire, bah oui, ça, ça, t'aurais dû t'en douter, oui, mais euh, quel prix j'aurais pu mettre, j'en savais rien, moi. Et vous voyez donc, lui calcule 65, 66, 70, 108, 71. Donc là, je sais que je vais faire une très bonne semaine parce qu'il aura été chercher des réservations que j'aurais pas anticipé, et là, on a 57. Voilà, donc, comment vous pouvez, et c'est ce que je vous recommande vraiment d'utiliser. C'est vraiment très bien foutu, ça vous donne une bonne visibilité sur ce qui se passe par rapport à tous vos appartements sans aller voir rentrer dans le détail. Avec des petits, je trouve des petits drapeaux comme ça. Vous lancez ça le matin, vous voyez un petit peu ce qui se passe. Quoi Est-ce que je suis à la bourre Je suis pas à la bourre Est-ce que je modifie Et du coup, il n'y a pas besoin de passer trop de temps. Ça va très vite parce qu'on on réadapte un petit peu la stratégie à chaque fois que, bah à chaque fois que nécessaire, hein, tout simplement. Voilà, donc ce que je voulais vous faire voir sur PriceLab. J'espère que bah, du coup c'était assez compréhensible pour vous. Euh, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Euh, voilà, bah on a on a terminé pour cette présentation. Voilà, bah j'espère que cette présentation, elle t'a plu. Euh, donc du coup, je t'ai bien démonte, enfin, je t'ai bien expliqué, je pense, le fonctionnement de PriceLab. Donc n'hésite pas eh bien, à rajouter tes questions. Si toi aussi tu l'utilises et que tu as, as, as des points d'interrogation sur le fonctionnement, ou si tu as d'autres outils à me recommander que toi tu utilises euh, et que tu penses que PriceLab n'est peut-être pas forcément adapté pour toi, bah, n'hésite pas à préciser tout ça, bien entendu, dans la partie commentaires. Ça fait partie de ça. J'hésiterai pas, bien entendu, à répondre à toutes les questions comme je le fais régulièrement.